demandons nous quels sont les sentiments favorables à l'engagement dans la tâche. Décider de s'engager dans une tâche passe par une étape d'évaluation prédictive. Quand l'enseignant propose une activité aux élèves, chacun d'eux va se poser automatiquement, sans avoir à y réfléchir consciemment, une série de questions pour apprécier si l'effort à consentir pour l'activité en vaut la peine. Chaque élève va se demander si l'activité est intéressante ou plaisante en elle-même, quel niveau d'effort elle demande, s'il a des chances de réussir à condition de s'appliquer, si l'activité a des conséquences importantes pour quelqu'un comme lui ou comme elle. Chaque évaluation a son propre comparateur. Les résultats sont intégrés dans un sentiment unique, plus ou moins intense, d'avoir envie de s'engager, ou de refuser de faire l'activité en question. L'enseignant, on va le voir, peut se servir de ces questions incontournables comme autant de leviers d'évaluation positive. Commençons par l'évaluation de l'intérêt intrinsèque de l'activité. On l'a déjà dit, c'est la raison fondamentale qui fait que l'élève s'engage dans l'apprentissage. Cette évaluation est effectuée inconsciemment par le cerveau. Mais l'évaluation de l'intérêt, comme toute forme d'évaluation, ne dépend pas seulement des caractéristiques de la tâche ou de l'exercice. Elle est fonction des acquisitions préexistantes de chaque élève, de ce qu'il sait déjà sur le monde ou souhaite découvrir. Ces acquisitions ne sont pas seulement le fait de l'école, la famille et son histoire, les amis, les livres lus, les musées visités, peuvent ou non, avoir contribué à déterminer des dispositions spécifiques à la découverte. Face à toute proposition, l'élève éprouve donc un sentiment métacognitif qui va déterminer l'engagement de son attention. Curiosité, envie d'en savoir davantage vont stimuler un haut niveau d'attention ou à l'inverse, ennui complet ou même incompréhension de ce en quoi consiste réellement l'activité décourageront l'élève de s'y engager. Les uns se passionnent, par exemple, pour la résolution de problèmes, les autres la fuient. Les uns s'intéressent à la langue et à ses subtilités, les autres ne voient pas l'intérêt d'élargir le vocabulaire. La variabilité de ces attitudes ont l'origine non pas tant dans la conscience anticipatrice d'être doué dans telle ou telle matière, que dans l'histoire cognitive de chaque élève, dans sa maîtrise de la langue, mais aussi dans l'activité cognitive encouragée par l'entourage. Comment favoriser l'attractivité d'une activité ou d'un apprentissage en dépit de cette variabilité Un ensemble de dispositifs pédagogiques permet d'élever l'attractivité. La tâche peut être introduite sous forme ludique, par une question attractive, une énigme, un quiz, qui donneront aux élèves l'envie d'en savoir davantage. Son importance peut être explicitée et mise en scène, les consignes proposées doivent être faciles à comprendre, et se présenter en continuité avec des sujets familiers. L'activité doit aussi impliquer des nouveautés significatives conformément aux principe du développement proximal et de la difficulté désirable. Passons maintenant à l'effort estimé par l'élève. Il renvoie à la prédiction des ressources cognitives exigées par une tâche, par exemple, en termes de temps d'exécution, de focalisation, d'intensité de l'attention et du caractère plus ou moins bref ou prolongé de cette attention. L'effort estimé donne lieu à un sentiment caractéristique de facilité ou de difficulté anticipée de l'exécution. Comment rendre l'estimation de l'effort réaliste sans qu'elle devienne dissuasive D'abord en permettant à l'élève de bien comprendre ce que demande l'exercice proposé, c'est-à-dire en lui montrant concrètement qu'il a à sa disposition tous les éléments pour le réaliser. Ensuite, en l'assurant qu'il sera accompagné dans son effort. Enfin, en soulignant tous les autres éléments qui plaident pour l'engagement, l'intérêt de l'exercice, la réussite possible et ce qui fait son importance pour l'élève. La prédiction de réussite est une variable à part entière qui conditionne en grande partie l'engagement scolaire. Quel que soit son intérêt, l'activité peut reposer sur des compétences que l'élève estime ne pas avoir. La prédiction d'incompétence peut même neutraliser l'évaluation positive en matière d'intérêt. De même que la prédiction de l'effort requis par une activité, la prédiction de la probabilité de réussite se fonde sur l'expérience acquise dans des exercices du même type. Que se passe-t-il dans le cas particulier où l'apprenant n'a pas d'expérience acquise comme c'est le cas des jeunes enfants Dans ce cas, ils se montrent surconfiants, c'est-à-dire qu'ils ont peu ou pas de doute sur le fait qu'ils vont réussir leur action et ne s'attendent pas non plus à ce que des efforts importants et soutenus soient nécessaires. Il est généralement admis que la surconfiance systématique des grands débutants a une fonction adaptative leur permettant de s'engager plus volontiers dans des tâches cognitives nouvelles. Comme la surconfiance n'est pas confirmée par les résultats, elle est suivie par une phase de sous-confiance qui met en péril la motivation à persister dans l'apprentissage. Ces deux étapes appellent de la part de l'enseignant une vigilance et un accompagnement adaptés. Le cas des apprentissages initiaux qui, dans le passé, ont attiré critiques et sanctions sur l'apprenant, voire une humiliation publique, est en revanche une source durable de problèmes. Si l'élève se pense incapable de réussir dans un type d'apprentissage, par exemple lecture, calcul, il ne s'engagera plus à fond. Comment éviter cet effet typique de l'autorégulation Il est recommandé de veiller à ce que les tâches proposées initialement soient une source de confiance en soi. Il est impératif que les erreurs commises par les élèves soient explicitement présentées comme normales, traitées avec bienveillance et commentées à chaque fois comme des étapes essentielles, voire constitutives de l'apprentissage. Sinon, l'exercice lui-même et tous les autres qui lui ressemblent seront désormais perçus comme difficiles et donc généralement évalués comme aversif, anxiogène et pas pour moi. Nous reviendrons dans le prochain module sur le rôle des représentations de sa propre intelligence qui peuvent, selon les cas, permettre à l'élève de surmonter les représentations d'incompétence ou les aggraver. Qu'est-ce enfin qui détermine l'importance perçue d'une tâche ou d'une activité C'est là évidemment un sujet majeur de réflexion pour l'enseignant. L'importance de l'apprentissage, par contraste avec son intérêt, consiste dans la perception qu'a l'élève de son rôle pour atteindre ses buts, c'est-à-dire pour atteindre ses objectifs à court, moyen ou long terme. Ces objectifs peuvent par exemple être d'ordre scolaire, social, sportif, artistique, professionnel ou religieux. Ils peuvent consister simplement dans le désir d'être en tête de la classe. L'élève s'engagera dans un apprentissage si celui-ci est perçu comme cohérent avec ses propres objectifs et y mettra d'autant plus d'énergie qu'il le percevra comme cohérent avec eux et central pour les atteindre. Il tendra au contraire à rejeter un apprentissage ou une activité perçue comme incompatible avec ses propres plans, son image de soi et ses propres valeurs. Pour pouvoir jouer sur cette dimension, il est impératif de connaître les objectifs des élèves et de les inciter à se représenter le lien entre l'école et leurs objectifs à moyen et à long terme. Que faut-il retenir sur la métacognition procédurale à l'école Premièrement, les sentiments métacognitifs prédictifs sont décisifs dans l'envie d'apprendre. Deuxièmement, ils sont formés sur la base de l'expérience antérieure de l'apprenant dans la tâche considérée ou dans des tâches similaires. Troisièmement, il y a quatre dimensions d'évaluation dont dépend l'engagement scolaire. L'intérêt de l'activité, l'effort à fournir, la probabilité de succès, l'importance de l'activité pour moi. Quatrièmement, tous les élèves éprouvent des sentiments métacognitifs mais leur bonne calibration dépend de la qualité du feedback reçu au fil du temps.